Peur des notes aiguës. Comment résoudre ce problème Comment faire pour éviter de se planter dans les refrains où il y a des notes aiguës qui arrivent Salut, c'est Antoine, je suis coach vocal et je vais t'expliquer tout ça, je vais te donner des clés pour t'en sortir. Alors n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. N'oublie pas d'activer la petite cloche, comme ça tu recevras une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo et je peux te dire qu'il y en a beaucoup sur cette chaîne. Je fais aussi des lives, donc ça nous permettra de communiquer en direct. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces notes aiguës En fait, euh, c'est quelque chose de très classique que j'ai remarqué euh, chez les, les, les chanteuses et des chanteurs. C'est qu'on sait où est la note aiguë dans la chanson et on chante. Alors, le, le couplet, ça se passe bien, tac, l'intro, on avance dans la chanson et puis tout d'un coup, on approche du refrain et on sait qu'on va euh, arriver euh, près de cette note euh, aiguë. Et, euh, là en fait ce qui va se passer c'est que le corps va commencer à se réduire. Euh, même si tu ne t'en rends pas compte, il euh, y a des petites contractions euh, qui vont, euh, qui vont, qui vont, se, qui vont euh, se mettre en place et du coup eh ben, ça évidemment qu'est-ce que ça va faire Ça va t'empêcher de sortir la note aiguë. Alors les contractions en elles-mêmes, euh, si tu veux, on ne cherche pas à les annuler parce que ton corps, si tu veux, euh, il utilise des muscles hein, et les muscles il faut qu'ils se contractent pour que ça fonctionne. Euh, donc pour chanter, on a besoin qu'il y ait des muscles qui se contractent. Ce n'est pas le problème. Par contre, ce qu'on veut pas, c'est qu'il se crispe. Tu vois, on ne veut pas que, que tu te retrouves tout ready et, et quasiment comme ça tout bloqué, figé euh, à l'arrivée de cette note. Et donc, euh, la première chose que tu peux faire, c'est vraiment déjà vérifier que tu peux passer cette note. Alors, même sans la musique, sans les paroles, Juste la note, tu, vois, tu peux te faire la mélodie comme ça avec euh, une petite, euh, un petit exercice de vocalise. Alors tu sais, moi j'aime bien utiliser par exemple les trilles de lèvres, donc on peut, on peut utiliser ça. Et tu vas faire ta mélodie comme ça, juste avec les trilles de lèvres. Et tu vas voir du coup que cette note, en fait, elle n'est pas si compliquée à atteindre. Alors ok, il n'y a pas les paroles, il n'y a pas la mélodie, mais nous ce qui compte, c'est que tes cordes vocales, elles puissent sortir la note, d'accord Après le reste... On s'arrangera pour que ça soit joli, que ça sonne bien et qu'on puisse rajouter le texte. Mais la première chose, c'est que tu puisses sortir la note à la bonne hauteur librement. Donc je t'invite déjà à ça, à bosser la mélodie avec les trilles de lèvres, comme je viens de te montrer. Et, euh, alors tu vas me dire, oui, mais Antoine, tu dis ça, pas, je ne suis pas sûr, je n'en suis pas persuadé. Je t'explique une petite anecdote que j'adore réaliser avec les artistes que je coach. Tu sais, j'utilise un piano numérique. J'ai remarqué que des fois quand on fait les gammes, il y a des artistes qui savent très bien qu'il y a des notes qui commencent à être aiguës pour leur voix et ils savent où elles se trouvent sur le piano. Et Quand ils regardent mes mains, quand ils voient que je m'approche dans cette zone si tu veux, le son, ça commence à être plus compliqué pour eux à, à, à sortir. Et tout simplement parce qu'en fait, ils voient que je m'approche de la note aiguë, la fameuse note qui est compliquée pour eux. et Du coup, ben, ils commencent à se crisper, à se raidir, même sans s'en rendre compte. Vois, mais c'est une appréhension qui va provoquer du coup ces surcontractions qui vont nous empêcher justement de sortir la note. Alors moi, ce que je fais, c'est qu'au piano, je peux trafiquer le son en fait parce que je peux le transposer, c'est un piano numérique. Donc si tu veux, les notes sur lesquelles je joue ne sont pas les vraies notes que l'on entend. Donc je m'amuse comme ça à trafiquer le piano et euh, du coup euh, de, de telle manière que cette fameuse note aiguë, il la, il la chante alors que je suis en train de jouer une autre note, tu vois. Comme ça ils s'aperçoivent pas qu'en fait on est déjà sur le passage aigu euh, et du coup quand on continue et que là on approche au niveau du clavier euh, de, de ces fameuses notes dont ils ont peur. Alors là ils disent ah non mais là j'y arrive plus ou c'est trop aigu ou j'arrête. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est que la note aiguë, ils l'ont déjà chantée depuis peut-être deux ou trois répétitions, parce que moi j'avais transposé mon piano. Donc toi, c'est bien la preuve que notre esprit nous joue des tours, parce que voilà, on a cette difficulté, on a de l'appréhension, euh, on en a peur, et puis ben... On crée des gestes contre-productifs avec de, beaucoup de, de crispation. Et euh, Pour chanter, on a vraiment besoin d'être libre, euh, que le son sorte euh, naturellement, mais c'est-à-dire de, de, de manière très, euh, très facile. C'est vraiment une règle quand tu chantes, il faut que ça soit facile, il faut que ça sorte euh, euh, librement. Si tu commences à, à, à galérer, à pousser, à serrer, à contracter je ne sais quoi, c'est qu'on n'est pas dans la bonne direction. Euh, alors, je te propose euh, pour mettre en place les bases d'accéder à, à une conférence que j'ai euh, filmée, que j'ai enregistrée. et C'est une conférence vidéo à laquelle tu vas pouvoir accéder tout de suite simplement en cliquant dans le lien qui est dans la description juste en dessous. Alors, ça va te permettre de pouvoir mettre en place les bases tu vois, qui vont, qui vont euh, vraiment euh, euh, te donner les clés pour bien démarrer si tu veux apprendre à chanter. Donc, tu laisses simplement ton prénom et ton adresse mail et puis tu vas pouvoir recevoir euh, dans ta boîte mail tout de suite là dans, dans quelques minutes cette conférence vidéo pour déjà commencer à t'éclater. Si tu as des amis qui peuvent être intéressés par cela, eh n'hésite pas à leur partager. Moi, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao